Ah les neurosciences, elles sont partout dans les médias et s'invitent même en éducation. L'attention, la mémoire, le langage, autant de thèmes étudiés par les neurosciences dont les enseignants devraient pouvoir se saisir. Et à côté, on entend beaucoup de bêtises sur le fonctionnement du cerveau. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Tu sais que t'as accès à seulement 20% de ton cerveau. Alors, la neuroéducation, c'est utile ou c'est du flanc, une vieille arnaque marketing Salut tout le monde, ici Pline le Jeune, à votre service pour un nouvel épisode d'EduKi. Et pour la semaine du cerveau, on va parler de Cerveau. Voilà, et de neuroéducation aussi, c'est-à-dire l'apport des neurosciences pour améliorer l'éducation. Alors, est-ce que c'est vraiment utile Spoiler, peut-être. Mais c'est pas un spoiler, ça. Ah bon euh, Moi, je voulais faire du teasing, tu sais, pour accrocher les gens. Ouais. Accrochez-vous donc, parce que dans les choses qu'on obtient grâce aux neurosciences, la première va vous surprendre. Il y a la remise en question de croyances ou de mythes populaires, plus ou moins en lien avec l'éducation. Par exemple, dans les extraits de films qu'on a entendus, il y avait l'idée qu'on utiliserait seulement 10 ou 20% de notre cerveau. Avec ces films, on part dans la fiction totale. Ouais, c'est important de faire la différence du coup. Notre cerveau, en vrai, il fonctionne généralement à 100%. On n'a pas de ressources surpuissantes cachées en nous. Désolé, pas des déso. os. Tiens, je vous propose une petite tâche toute simple à comprendre, mais qui pousse notre cerveau au max de ses capacités. Au bruit du micro je vais faire apparaître 4 chiffres un par un. Ensuite, après un bit de pause, vous devrez à la même vitesse ajouter 3 à chacun des chiffres entendus, sachant que 10 donne 0, 11 donne 1, etc. Par exemple. 8, 2, 6, 9, 1, 5, 9, 2. Maintenant, à votre tour. 4, 9, 7, 3, Un autre Allez, 5, 2, 0, 4. Si ça vous semblait trop facile, vous pouvez mettre la vidéo en accéléré. Et si ça vous semblait trop compliqué, vous pouvez commencer par la tâche où on ajoute 1 au lieu d'ajouter 3. C'est bien beau, mais la neuroéducation dans 12 ans bah techniquement, les neurosciences, elles nous permettraient de le voir si on utilisait juste 10% de notre cerveau. Sauf qu'en vrai, on utilise plus près de 100%, et c'est très bien. Non, mais à vous on peut quand même utiliser genre à 120%, hein. Ok, j'arrête. Il me fatigue. Je sais, c'est moi, mais, mais je me fatigue, en vrai, je me fatigue moi-même. Bref, à part briser ce qu'on appelle des neuromythes, la question reste intéressante de se poser de qu'est-ce que les neurosciences peuvent apporter à l'éducation. Par exemple, l'imagerie cérébrale, qui permet de voir l'activation de certaines zones du cerveau. Et ça nous aide à mieux comprendre des tas de trucs. Ouais, du genre... Euh... Des tas de trucs, j'ai dit. C'est un scientifique qui me l'a dit. Il avait une blouse blanche, d'ailleurs. Blague à part, si les neurosciences nous aident à mieux comprendre des choses comme les mécanismes de l'attention, ça peut venir en soutien d'initiatives super intéressantes, comme le fait de pratiquer de la méditation dans les écoles, pour aider les élèves à mieux gérer leur attention. Après, t'as pas mal de résultats de neurosciences qui amènent à des conclusions qui, aujourd'hui, nous semblent des évidences, comme l'importance de prendre un bon petit déjeuner ou l'importance de faire des pauses régulièrement. On pas attendu les neurosciences pour ça. Et pourtant, t'as toujours des enfants qui arrivent à l'école le ventre. Vite. En tout cas, les neurosciences nous éclairent aussi sur le fonctionnement du cerveau en situation d'apprentissage. Parce que ouais, l'apprentissage c'est quand même fondamental en lien avec l'éducation. Et les neurosciences nous apportent des théories intéressantes à ce propos. Notre cerveau est plein de neurones reliés entre eux, un peu comme des dizaines de milliards de villes reliées entre elles par de nombreuses routes en trois dimensions. Ces routes, c'est comme un chemin de terre où plus on y passe, plus il est visible. Dans une certaine mesure, les apprentissages pourraient être vus comme des réseaux formés et organisés qui, en soi, contiendraient une information. Et là, l'idée de plasticité cérébrale nous dirait qu'en gros, à tout âge, ces réseaux peuvent se réorganiser et évoluer. Ouais, mais c'est quand même plus facile d'apprendre quand on est jeune, non Plus facile, ça dépend. En tout cas, c'est tout à fait possible de continuer à apprendre à tout âge. On parle donc de période sensible et pas de période critique pour désigner ces tranches d'âge où certains apprentissages vont être facilités. Mais attention, sensible ça veut justement pas dire que si on loupe cette période c'est fichu. Non, on peut toujours apprendre. Ah ouais c'est un peu comme ces jeunes bébés là qui peuvent apprendre super facilement la langue maternelle mais qui vont quand même pouvoir apprendre d'autres langues plus tard. Exactement. Après, les neurosciences et a fortiori la neuroéducation, c'est finalement assez récent et c'est encore en plein progrès. Il y a des tas de travaux super intéressants pour mieux comprendre la mémoire, plutôt les mémoires, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Mais aussi certains troubles de l'apprentissage, comme les 10 quelque chose dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Et il y a plein d'autres sujets dont on pourrait parler pendant des heures. Le problème, c'est que c'est souvent des études de laboratoire et que le transfert vers le terrain, c'est plutôt compliqué. Et du coup, t'as certaines dérives aussi, comme le programme Brain Gym qui se revendique des neurosciences et qui consiste à un genre de gymnastique du cerveau qui vise à faciliter les apprentissages. En gros, tu fais du yoga et tu deviens plus malin. C'est ce qu'ils prétendent, et c'est un gros succès commercial alors que t'as aucune étude scientifique qui vient soutenir leurs prétentions. Donc c'est de l'arnaque. Donc c'est de l'arnaque. Et bah c'est pas cool. Ah non, bah quand il y a du fric à se faire. La science, pas. SO2017, qui s'intéresse encore à ça Allez, résumons. Les neurosciences, elles ont la côte et elles commencent à apporter des résultats intéressants en éducation. Est-ce que pour autant ça suffit pour justifier une place supérieure dans la hiérarchie des sciences de l'éducation Nope entre la difficulté de faire le transfert entre le laboratoire et le terrain et puis l'immense complexité de l'éducation, les études restent à prendre avec du recul. Il y a même plein de débats entre les chercheurs. Mais moi je vais suivre de près ces recherches pour vous tenir au courant dans d'autres vidéos de ces pistes intéressantes. Et d'ici là, prenez soin de vos cerveaux. Je vous dis un immense merci pour votre intérêt pour l'éducation et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la. Si vous avez les moyens et que vous en avez envie, vous pouvez faire un don sur Hello Asso pour soutenir l'émission. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. て